Bonjour les amis, c'est Yushka. Alors, euh, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. On continue un petit peu, disons toujours, un peu cette découverte avec euh, le secret des pyramides, hein, le secret des mesures hein, qui nous a été donné, donc, hein, par euh, Enoch, qui est Métatron, qu'on a connu également sous le nom euh, d'Hermès, puis j'ai Toth, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà, et c'était vraiment ce même personnage, hein, c'est la même âme, disons, c'est des noms qui ont été, disons, différents, alors si je dis Hermès, il ne faut pas me dire non, c'est pas Hermès, parce que lui c'est un grec, et l'autre c'est machin, etc., etc., non, les hommes, des noms, comment s'appelle, disent des noms en disant pour moi, c'est un tel. Mais c'est le même personnage, c'est tout. Je vous avais dit hein, la dernière fois pour Attila, euh, que Attila, c'est les Japonais, quand ils disaient Attila, bah, ça désignait par exemple euh, Hitler. Ils ont un nom qui est spécifique, par exemple pour Attila. Bon, bah, c'est comme ça, hein. il faut, faut s'y faire. C'est une question de langage. Et oui, parce que figurez-vous qu'Einak, c'est le maître du langage, des calendriers, la façon, disons, de marquer les choses et tout. Euh, C'est un être de lumière, donc, qui est venu dans notre monde pour donner un coup de main à l'humanité. Hein? Mais ça, on en a parlé hier, hein, sur la vidéo, donc, euh, du, euh, du 18 août. Donc, aujourd'hui, ça sera donc euh, le 19. Attendez voir. Non, oh non, on est le 20 aujourd'hui, on est le 20. Donc hier, je vous parlais des Andes c'était donc le 19, excusez-moi. Voilà, hein, j'ai mis le petit, enfin bref. Donc aujourd'hui, on va parler d'un, toujours de la même chose, disons, euh, j'ai choisi euh, là euh, une lettre, hein. la première lettre. Euh, qui est écrite, je veux dire, en hébreu, donc, hein, dans la Torah, qui est donc aussi la Bible, l'Ancien Testament. La première lettre, c'est un B. La toute première lettre, c'est un B. Et alors, on va aller jeter un petit coup d'œil, quand même, sur le fameux B. B. D'accord Mais on va le faire à notre façon, comme ça, hein, de façon plus... Enfin, euh, à ma façon, on va dire. Hein, tout simplement. Alors, regardez voir un petit peu. Voici donc la fameuse lettre B. Voilà. Hein, et là, vous avez... Donc, c'est la planète Saturne. Et la planète Saturne est la planète du Verseau. Saturne est la planète, donc, également du Capricorne. Je suis toujours dans mon thème. Il hein, ne faut pas croire que je m'écarte parce que nous sommes en 2018, et c'est actuel, dans le sens où Saturne est en Capricorne, et Saturne, petit à petit, va se pousser vers le Verseau, donc quelque part, pendant quelques années, vous voyez, il est passé, il va passer, disons, d'un de ses signes, de son premier signe, à ce, son second signe donc c'est quand même hyper important disons euh, de connaître ça surtout que la Capric le capricorne c'est la 16e lettre le Verseau, c'est la 18e lettre donc et les deux ensemble naturellement et eh bien nous montre une femme, une époque hein, qui euh, où euh, justement saturne est là elle est en haut elle est avec, donc, elle couvre, donc, ces deux signes. Ah, oh, là, là, là, là, là, regardez voir un petit peu. Alors, j'ai tout mis, disons, sur le tableau et je vais reprendre le tableau pour pouvoir être cohérente. Voilà, cohérente. Alors, là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Puisque c'est la 16e, le premier signe et donc euh, capricornien, euh, le capricorne c'est le premier signe saturnien, c'est le 16. Donc le deuxième signe c'est le verso et c'est la 18e, 16-18. Eh bien figurez-vous, je vais une petite démonstration, qu'il <rire> y a quelque chose d'incroyable à voir. Tout simplement parce que ça nous fait, ça nous met en valeur un nombre qui s'appelle le pi, pi ou le nombre d'or. Alors, bien sûr, on va me dire, là, il y a un point et puis il y a encore des chiffres à côté. C'est une indication formelle. D'accord Alors, il faut creuser et on va voir où ça nous mène. Vous n'allez pas être... Vous n'allez pas être, euh, être déçu. Il faut savoir que le capricorne, donc, lui, siège. Sa maison, c'est la maison 10. Vous voyez Le verso, sa maison, c'est la maison 11. Avant, maintenant, j'ai envie d'additionner le 10 et le 11. Ça fait 21. Et 21, naturellement, ça nous donne l'élément feu. L'élément feu, le fameux chat. Je l'ai dit, il y a en tout, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a vraiment une forte lumière qui arrive, il y a une puissance qui arrive là. Avec cette conjonction en ce moment, c'est vraiment quelque part du feu, mais un feu bénéfique, hein, quelque part, de façon à pouvoir quelque part euh, euh, anéantir, disons, euh, les mauvais principes, disons, les mauvaises bases, donc, euh, qui... Qui se sont installés petit à petit. Et à un moment donné, ben, ma foi, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Pendule à l'heure, c'est Saturne, hein. C'est le maître du temps, Saturne, quelque part dans le, euh, dans le, dans le zodiaque. Hein? On le sait bien, il faut toujours regarder, disons, Saturne, savoir ce qu'il nous dit. C'est la fameuse B, hein. C'est lui qui enclenche le truc. La preuve, c'est que c'est la première lettre et c'est pas pour rien. Non plus, étant donné que quelque part c'est une lettre féminine, B, dans, il y a quelque chose, il y a une forme d'intimité, on regarde à nouveau chez nous un petit peu ce qui se passe, disons de façon à ce qu'on euh, prenne des bonnes habitudes et qu'on lâche des mauvaises habitudes, tout simplement. Alors, <rire> je vais vous montrer le nom de P. Comme ça, vous regarderez, bon, on passera outre hein, euh, les, les explications mateuses, mateuses, mateuses. Mateuse. Ah, le nombre d'or Alors, lui, il est génial, regardez, je vous l'ai sélectionné, ce gars, parce que il est absolument sensationnel. Mais écoutez quand même ce qu'il a à dire et vous comprendrez pourquoi, disons, je vous ai mis cette petite vidéo. Ce n'est pas tout à fait pour vous, vous rafraîchir la mémoire, disons, des maths. C'est écouter ce qu'il a à dire. Des fois, il faut écouter simplement. On y va 9, 8, 8, etc, etc. Le nombre d'or, c'est l'un des nombres les plus fameux en mathématiques. Et on en parle maintenant dans Mic Max. Ah bon, alors là, vous, je, je, je, je suis allé peut-être trop vite, trop loin, on va voir. Et au fait, à quoi ça tient la célébrité d'un nombre mathématique Qu'est-ce qui fait qu'un nombre, a priori totalement ordinaire, comme les autres, va d'un seul coup se retrouver propulsé par les mathématiciens au rang de nombre d'or C'est principalement dû au fait qu'on le retrouve dans différents contextes. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de plusieurs domaines des mathématiques qui à première vue, semblent n'avoir aucun rapport les uns avec les autres et qui pourtant possèdent tous le point commun d'utiliser le nombre d'or. Et voilà. Le nombre d'or va révéler des liens cachés qui existent entre ces différents domaines. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. Vous avez compris, euh, la notion, disons, va révéler des liens cachés qui existent. Et on n'aurait donc pas soupçonné, quelque part, disons... Euh, euh, leur présence donc là on parle naturellement euh, tout d'un coup ça nous fait penser au dévoilement hein le fameux dévoilement de l'apocalypse c'est où on va avoir des dévoilements et on va comprendre que tout ce qui est en face de nous et qui avait pas de correspondance quelque part et eh bien ça va nous sauter aux yeux au fur et à mesure et vous savez à partir du moment où on commence à ouvrir un œil tout d'un coup il euh, n'y a rien à faire, on est obligé de, de les ouvrir en grand parce que c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Le plus dur c'est de quelque part de dessiner, ça c'est le plus dur. Bien, alors pourquoi je vous mets donc le fameux euh, « tout ça disons en détail » Parce que là, on parle toujours de mesures, de métatron, on parle, disons, du maître des calendriers, du maître arithmétique, du maître géométrique, de la géométrie. Enfin bref, vous voyez. Donc c'est vraiment euh, ciblé, c'est cyclique, c'est mesuré et tout. Même si c'est mis, disons, euh, euh, comme ça, comme vous avez compris avec le nombre d'or, on peut le retrouver, disons, de tous les côtés, mais il y a malgré tout quelque chose, disons, euh, euh, de logique on dit ah oh, ouais ouais ouais d'accord hein. et là maintenant on va aller voir hein. le fameux Capricorne alors le Capricorne oh c'est son symbole ça voilà comment on fait par exemple vous voyez comment il fait le Capricorne là j'ai fait en grand en bleu clac ça ça c'est le signe du Capricorne et bien souvent on fait un petit truc comme ça hein un, un espèce de 8, un truc qui descend en bas. Il faut savoir une chose que le Capricorne qui, lui, est la 16e carte, est juste en face donc euh, du cancer qui porte le chiffre 8. Mais là, quelque part, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse ici parce que euh, ce symbole veut dire aussi en mathématiques, c'est racine carrée. On fait racine carrée, voilà, c'est comme ça, c'est le machin. Alors, qu'est-ce que c'est Comment je peux trouver la racine carrée Donc, de 16 Ah eh bon, 4 fois 4, 16. Lui, personnellement, en tant que chef de tribu, disons du Capricorne, c'est la tribu de dame. 2 le 2 figurez-vous. Que c'est euh, euh, une lettre quelque part aussi euh, martienne, et c'est un. Ça désigne, disons, un juge. Ce qui est juge, ce qui est intègre, hein, quelque part, voilà. Où euh, vraiment euh, les comptes sont les comptes. Ah, les comptes sont les comptes. Racine carrée, donc quelque part, on va couper le. le, le quelque part, le, le, le cheveu en quatre. Hein, vous voyez Pas bah, pour voir, disons, comment ça part, comment les choses, elles partent. Ça, c'est le signe du Capricorne et son fameux symbole qu'on n'aurait jamais imaginé, que c'était, disons, mis en relation tout simplement avec ce, ça, qui voulait, qui voulait dire tout simplement racine carrée. Voilà. Alors, le Capricorne, lui, il est lié à l'œil l'œil, l'œil, l'œil. Mais là, on en est toujours, disons, fondation, avec, on en est avec le fondateur, disons, des pyramides. Or, l'œil, on connaît. Alors, je vais vous montrer maintenant l'œil. Hein? Et vous allez voir à quoi ressemble l'œil. Euh, le, voici. Mais là, maintenant, vous allez regarder ici. N'importe suis... quoi. Il faut peut-être que je vous mette dessus, moi. Vous savez, vous êtes patient avec moi. C'est incroyable, vous êtes patient hein. Eh bien, <rire> ce fameux œil, <rire> vous voyez, qui est porté, disons, par le signe du Capricorne, quand on le met en zoom, et quand on le rattache, disons, à son origine, source, qui est exprimé là, disons, avec les constructions, disons, des pyramides, qui nous renvoient, je vous le dis toujours à Enoch, il y a Métatron, Hermès, Toth, voilà, c'est le même personnage, regardez un petit peu comme c'est complexe, et qui nous parle en définitive de rapport, de nombre et de rapport. vous voyez, hein, hein tout simplement. Alors après, ben, euh, vous allez voir, hein, si, si vous voulez, voilà, je vous le mets... Donc, ici, parce que peut-être vous ne connaissez pas le mot, hein. Voilà. Alors là, je l'ai tapé sur quoi Je crois que c'était Wikipédia. Je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Et puis, euh, tout simplement, euh, voilà. C'est là ya. Alors, maintenant, on va repartir. <rire> Mais je dis, je vous fais des plans, hein. Je vous fais des plans de folie, moi. Vous vous rendez compte Et oui, parce qu'il faudra que je vous parle aussi un petit peu de moi. Après, parce que je ne vous dis jamais. Euh, j'oublie tout le temps. Ça, De toute façon, je suis passionnée. Hein, pour quand même me présenter puis présenter mon, mon site. Hein. Je le fais de temps en temps parce que j'oublie souvent. Hein. Et oui, je consulte. Alors, <rire> il faut que j'y pense. Hein. Hein Alors là maintenant, on va parler donc du verso. Hein. Et le verso, donc, qu'est-ce qu'il a de particulier Verso. C'est quand même assez rigolo, ça. Oui, on parle, disons, de monde parallèle. Oh, bah ben, tiens, on est dans les mesures un peu parallèles. Et on va aller le voir d'un peu plus près. Lui, il occupe la onzième maison. Alors, puisqu'on parle de ça et que, voilà, vous voyez, c'est l'enquin. Là, il faut que je joue, je joue. clé de vie ou l'enquin. D'accord lui il porte tout, euh, disons, il symbolise complètement euh, l'encre. Alors il y en a un qui symbolisait carrément euh, l'œil que vous avez vu là de Uja, euh, hein Et donc euh, le verso lui symbolise l'encre, repart à l'encre. Là on parle toujours de la lettre bête de Saturne, hein? c'est juste, on regarde la lettre B. Et tout d'un coup, là, ce que je suis en train de faire, je, suis, je commence à vous ouvrir cette lettre. Tout simplement, vous vous imaginez un petit peu ce qu'une lettre, une seule lettre disons vous ouvre vous, tout vous ouvre disons tous les ruisseaux qu'elle vous ouvre disons si vous allez à sa source c'est inimaginable hein c'est inimaginable hein? alors je veux croire que quand même c'est une richesse ça de toutes les façons c'est un c un c'est un alphabet il n'est pas humain hein? on dit toujours que cet alphabet il est divin parce que c'est pas possible c'est pas possible qui hein? qui qu qu partent comme ça hein c'est incroyable hein alors voilà le fameux Anc Verso Maison 11. Et eh bien, quelque part, comme il est présenté, là, vous voyez, il dit, moi, il y a, je suis, c'est un truc de fou, ça, écoutez-moi bien, je suis sur la 11 onzième maison, la maison 11, mais quelque part, je suis sur la maison où il y a 11 maisons autour de moi. Vous voyez, c'est... En écho et en miroir, et à chaque fois, sachant quand même que sa planète, son autre planète à l'heure actuelle, c'est Uranus 1 hein, et qui se trouve en taureau, en taureau, c'est à dire que sa lumière à lui avec toutes les autres maisons. Qui sont autour de lui Eh bien, qu'est-ce qu'il faut regarder Il faut regarder la lumière qui vient d'Uranus de, de lui, de chez lui, du Verseau, donc qui est passé là à travers lui. Il faut regarder tout simplement où le rayon a atterri. Le Verseau est toujours la onzième maison est toujours, toujours, toujours concernée. Vous voyez comme si c'était un calendrier. Et il y a un rayon qui s'appelle, donc le rayon quelque part, d'Uranus. Ah, et là maintenant, il est sur le taureau. Mais qu'est-ce que c'est que le taureau quelque part Eh bien, figurez-vous, c'est le rapport à l'argent. Et là, à l'heure actuelle, eh bien, figurez-vous que le verso nous montre du doigt Quelque chose de karmique parce qu'on part un peu plus loin vers le poisson. Enfin, disons, on va trouver quelque chose. Le poisson dans le poisson, enfin, dans, 10, dans 2019, donc, qui nous donne, disons, le, la 19e lettre qui correspond au poisson. Là, il nous montre quelque part, disons, là où on devra, disons, regarder ce qui nous arrivera également de façon karmique. Quel rapport on a? avec l'argent, jusqu'au bout, jusqu au, parce que le, le verso Uranus, disons, va nous montrer un petit peu cet équilibre fragile qu'il y a entre, disons, à quel point on peut être d'une certaine façon tenu esclave, disons par rapport aux lois, parce qu'il y a son copain qui est à côté, naturellement c'est le capricorne, hein, qui est le juge, donc par rapport aux lois, par rapport à ce qu'on nous impose, qu'elle est-ce qu'il faut obéir à tout Où elle est eu la justesse La remise en cause Vous voyez, je vous amène ça petit à petit pour 2019, là. Ça fait sa petite route, tranquillement. Mais ça, qui c'est qui nous a dit ça C'est une façon maintenant de comprendre ces choses, là, avec, euh, avec disons, ce, ce calcul. Mais ce calcul, il a été fait pour tellement d'autres choses et tellement d'autres choses. Il suffit, disons, de savoir... Ce qu'on doit, disons, chercher, hein, euh, ce qu'on doit trouver, hein, par exemple. Hein, vous voyez, donc là, naturellement, on voit tout à fait qu'il va s'agir de compte, qui va s'agir, disons, de liberté, jusqu'au jour, jusqu'à jusqu à, à quel point, disons, on veut sacrifier quelque part euh, notre liberté. Et ça, c'est un, un, un libre-arbitre, hein, d'accord Ça, c'est un libre-arbitre, disons, qui est un petit peu... Euh, brandi euh, par la, la, la lune, donc la dernière la carte, hein, d'accord, la dernière lettre qui est Tav, hein, qui dit ça c'est ton libre arbitre et c'est à toi de mettre ton joker, pas ton joker, plus ou moins, etc, etc, parce que l'homme eh bien, il est doué de libre arbitre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va changer le monde, qu'il va mettre la lune à la place du soleil et tout, et qu'il va passer comme ça à travers euh, les embouteillages. C'est de la folie de dire ça. C'est simplement avoir, disons, un éveil de conscience et utiliser son libre arbitre pour être bien, disons, dans sa peau. Hein. Tout simplement. Parce que des fois, en faisant des choses disons, pour l'argent, pour sa sécurité, pour ci, pour là, et bien, au fur et à mesure, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, et puis, quelque part, on se retrouve, disons, dans des situations extrêmement, extrêmement inconfortables, qu'on n'aurait pas, euh, disons, euh, soupçonné au départ, mais c'est comme tout vous savez, c'est dévié, c'est dévié, c'est dévié. Et là, tout ce qu'on a fait, disons, pendant les années ou les mois, ou enfin, disons, notre karma, c'est ce que je vous disais donc, sur la euh, vidéo d'hier, va quelque part ressortir de dessous le tapis. Il ne faudra pas voir même, alors là, d'une vie antérieure. Donc, euh, de toutes les façons, c'est à vous. Voir même dans une vie antérieure, vous avez dit, OK, moi je prends ça sur moi et tout, parce que euh, euh, euh, par filiation, parce que vous avez envie, disons, de donner ce, ce coup de main, et puis vous savez, par exemple, que l'autre personne, disons, ne sera pas à même, disons, assez forte, disons, pour faire telle et telle chose et tout, mais vous avez un lien tellement fort qui fait que quelque part, vous prenez sur vous. Ça, c'est possible aussi. Il y a même encore une autre chose qui est possible cette année. C'est une espèce, je vais... Vous allez rigoler, c'est de covoiturage. Alors, le covoiturage, imaginez que, par exemple, euh, dans une autre vie, dans une autre vie, euh, une personne que vous connaissez, par exemple, c est, c est, de toute façon, il y, y, y a un lien en général. Donc ça, ça ne sort pas de nulle part. Il y a un lien. Hein. Donc, que vous connaissiez et tout, et qui, euh, euh, qui, qui, vient quelque part, quelque part en covoiturage, il n'a a pas la peine, c'est pas la peine qu'il se réincarne, disons, pour réparer par exemple une bêtise, vous voyez, enfin une bêtise des fois pour vous c'est lourd, parce que vous savez pas d'où ça sort, vous voyez par exemple une injustice, vous êtes traîné en injustice vous devez vous expliquer sur un dossier et vous dites, mais non, d'une pipe, mais moi j'y suis pour rien à ça. Et vous sentez, en plus de ça, au fond de vous, même pour les vies antérieures en général, il y a un petit doute, il y a quelque chose qui. Je sais pas, c'est un peu comme des réminiscences, il y a un petit quelque chose qui vous titille. Mais là, des fois, vous savez quoi C'est carrément, disons, ce, cette histoire de covoiturage, vous sentez au fond de vous, mais ça vous appartient pas, c'est une réelle injustice. Mais il faut savoir une chose, que cette personne, elle est venue sur, disons, son âme, hein, quelque part, son énergie. Hein, vous l'accueillez quelque part dans votre voiture et vous allez, vous, personnellement, réparer quelque part, disons, quelque chose que lui ne peut pas réparer, enfin, ne se réincarner juste pour ça, c'est idiot, vous voyez quelque part. Mais si vous le faites quelque part de bon cœur en disant « Allez, je rends service à cet autostoppeur qui m'est pas inconnu de toutes les façons », parce que c'est est comme ça que ça se passe. Hein On ne prend pas n'importe qui en voiture, hein, quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire C'est toujours pareil dans les mondes. C'est monde parallèle, monde parallèle. Faut ce qui est de l'autre côté, c'est ici. C'est toujours en écho. Je l'ai marqué là un petit peu plus loin pour aller... Ben, J'ai voulu faire une petite parenthèse, disons, de façon à ce que ce soit quelque part en même temps concret pour notre vie. Sinon, ça sert à quoi Hein, que je vous fasse tout ça, il faut quand même le, le vivre euh, dans sa propre vie quelque part, pour pouvoir développer ce, ce be, hein dans sa propre vie, parce que le bœuf c'est la maison, c'est sa construction, voilà, c'est sa construction, le be, hein. euh Saturne donc, hein. voilà. Eh bien, n'ayez pas, ne soyez pas révolté. Vous dites ok. Faites les choses normalement, battez-vous correctement, faites les choses, disons, mais c'est peut-être une histoire de covoiturage, gardez ça en tête et, disons, euh, euh, faites, euh, faites, disons, du propre. Tout simplement en pensant que peut-être c'est tout simplement euh, une personne qui vient hein, et à qui vous rendez service, mais qui vous a peut-être également rendu service avant. Ou qui va également vous rendre service après, parce que naturellement ces énergies quelque part elles sont pas euh, comme on voudrait dire mortes. Je veux dire elles sont sur une autre fréquence, elles peuvent agir d'une fréquence à l'autre parallèle. Donc et voilà. Hein? Donc il y a une espèce de retour des choses et tout. C'est très rigolo hein, quand euh, on regarde ça juste pour la lettre B. Hein, euh, de Saturne, déjà tout ce que ça peut nous donner disons comme construction alors là je, je vais juste terminer disons pour aller un petit peu plus loin mais si, sinon euh, je pourrais parler pendant des heures et puis partir et partir mais après vous pourriez plus me suivre mais même moi il me faudrait que j'efface le tableau, que je refasse et tout et ça serait vraiment euh, un petit peu euh, noyé chien hein, hein alors, regardez, donc là, on en est, disons à la maison 10, des... attendez voir, ouais, attendez, ouais, parce que vous savez, il y a des fois, je ne me mets même pas euh, enregistré ou alors je suis collée au tableau, puis on voit que mon œil bougeait là, alors que je crois que vous avez tout le tableau <rire> en face là, mais n'importe quoi, alors, donc on a vu ça, donc, donc, il fallait aller aux secrets périmordiaux et donc au dévoilement, ça c'est la période hein, maintenant qui arrive, donc, hein, que la lumière, donc, d'Our, Uranus, euh, arrive en taureau, c'était le rapport à l'argent et que si on additionnait également, par exemple, ces deux maisons-là, ben, je me dis, je veux voir ce que ça donne, tout simplement. Et ça me donne l'élément feu, et l'élément feu, disons, le voici. Alors, on voit naturellement que sur l'élément feu, euh, je vais peut-être vous, vous le montrer, là, comme ça. Eh hein? bien, vous avez, euh, ça c'est l'élément feu, donc, puissance. Vous avez effectivement, disons, le petit bonhomme qui représente le verso, et ici vous avez le taureau. Déjà, vous voyez, hein, hein, mais je ne veux pas rentrer, disons, dans cette explication. Je veux simplement dire qu'effectivement, autant, disons, ça c'est vraiment du fixe. Vous hein. voyez, c'est une euh, une carte, disons, qui euh, prend que les signes fixes. Euh, C'est-à-dire, les signes fixes, c'est les signes qui sont juste au milieu, donc, de chaque euh, trimestre. Hein, voilà donc chaque chaque chaque et figurez-vous non non non, je vais pas aller là parce que ça va être terrible là euh, je vais pas aller plus loin hein. voilà et que ce, euh, ce... Chut, chut, chut, je vous l'avais dit aussi autant c'est merveilleux c'est un feu qui est brûlant hein, qui nous arrive hein, c'est-à-dire une lumière uranienne hein, qui arrive sur terre mais également, je vous avais dit qu'il ne faut jamais voir qu'une chose. Hein? Il, y a, il y a un côté aussi destructeur, là. Donc c'est un espèce aussi de combat, hein? quelque part. Hein? Un espèce de combat. Et que cette lettre, là, figurez-vous, quelque part, eh ben, elle est liée à la planète Pluton. Hein? À la planète Pluton. Hein? Euh, celle qui était comment, euh, en 1930 hein, euh, elle a été découverte en 1930 quand c'était la première guerre mondiale elle était aussi là disons pour euh, l'époque de la révolution française en cancer, je crois donc euh, dans la maison juste en bas, vous voyez Racine et 4x4, 16 en haut maintenant enfin voilà, oui Pluton maintenant il, est, il, il va être juste à côté disons de euh, Saturne, hein? Donc, euh, côté des deux autres aussi, puisque euh, c'est leur maison, hein? Ils sont... voilà. Alors, euh, vous voyez un petit peu, hein, comme une lettre, une lettre, disons, peut ouvrir des domaines. Là, j'ai ouvert deux, trois petites portes, comme ça. Mais si vous rentrez dans une porte, mais ça fait... Pfff, à nouveau qui est toujours mis en relation avec l'autre qui, hein, qui est mis en relation avec l'autre qui est mis en relation avec l'autre, etc. C'est le fameux 16-18, c'est-à-dire 1.618 qui est, disons, le nombre d'or. Relation. Voilà. Hein, dévoilement. Hein, le dévoilement. Hein, hein, ça va être formidable, ça. Hein, si on le prend bien, hein, il faut le bien le prendre. Hein. C'est fouf, hein? On va... Ah, tiens J'ai... Oui, parce que je ne vous ai pas parlé de langue. Ah oui, parce que, figurez-vous, ah, je ne vous ai pas parlé de langue. Avant de partir, alors, il faut que je vous parle de langue, hein Voyez, oui, voilà l'anque. Alors, euh, je sais pas si vous connaissez, hein, vous voyez, des fois des gens ne connaissent pas, et alors, euh, euh, il est où le problème Donc voilà, ça c'est lié donc au verso. Alors, tout le monde se pose des tas de questions sur l'anque. Vous voyez, euh, c'est la clé de la vie, c'est la clé de ceci, c'est la clé de cela. Pourquoi on dit vie ben, Parce que tout simplement en hébreu, quand on fait le 18, c'est-à-dire, on additionne le 10 et le 8, comme là, donc, puisque le verso, c'est la 18e, disons, lettre, eh bien, 18, ça veut dire également « vie eh ». et oui, mes amis, 18, c'est égal au mot « vie hein? ». Alors, voyez par où il est passé hein? Enoch, Métatron, regardez avec toutes ces mesures là. Alors, euh, tiens, pendant que je suis là, et oui, parce que ah, je, il faut que je vous montre quand même. Ça, c'est mon site. Alors, je le remontre un petit peu. Vous tapez ta, Tarot des 5 soleils, et puis là, vous avez bah, l'accueil. La, la, là, vous avez ma boutique. Euh, où je vends, disons, euh, mes bouquins, mon jeu de tarot, euh, voilà, etc. Bon, ben, j'ai mes consultations, vous voyez, les formations, faut prendre rendez-vous, alors faut me contacter, les amis. Et puis, là, l'accueil aussi, si vous voulez avoir un petit, disons, résumé euh, sur ce que je fais, et vous verrez qu'à la fin, là, je vais aller juste à la fin, parce que... Oh là là, j'ai fait Madame. Comprendre qu'il s'agit d'une préparation vers une nouvelle ère. En effet, une véritable correction de mentalité implique la fin d'un monde et le départ vers un nouveau cycle qui s'appelle l'ère du verseau. Eh ben voilà, vous avez vu mes amis. Il faut savoir une chose, c'est que regardez cette vidéo. Surtout à la fin, là, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça là maintenant. Clac Hop Au revoir Au revoir, Jusqu'à Et maintenant, je vais me remettre ici et tout. Si je vous ai montré cette vidéo alors regardez, à la regarder, c'est parce qu'à un moment donné, vous verrez que je vous fais elle, la route royale. Et oui la route royale, c'est parce que c'est c'est vraiment collé, c'est vraiment elle anque, elle l'air du verso et tout, c'est collé, disons à cette source qui nous vient des notes, de Toth, de Metatron, vous voyez, de l'ange, de la présence, de la face, hum, oh cette lumière et tout, et là, eh bien écoutez, il faut être prêt parce que et cette lumière, naturellement, d'une façon ou d'une autre, à l'heure actuelle, surtout, là, comme on voit, et bien, va nous redonner un coup de main. Mais il faut, être, il faut être quand même... Il faut être OK, hein, quand même. Il ne faut pas dormir. Il hein. ne faut pas dormir. Hein. Puis il faut être confiant. faut être confiant. Euh, bien. Eh bien, écoutez, mes amis, je suis sûre que de toute façon, je vais oublier la moitié. Puis après, je rattrape sur un autre. Mais euh, voilà. Et je... C'est difficile pour moi je, de, de, de, de rester, disons, dans, dans un texte, dans ma tête ou quoi. C'est toujours un truc intéressant qui me vient comme ça. Non. Hein. <rire> et eh ben vous avez vu hein, sur mon site, parce que j'oublie tout le temps de, de, de vous dire, allez, sur mon site, à un moment donné, j'avais bien écrit ici, je montrais à chaque fois. Voilà. alors Maintenant, ah, mais non, avant de partir, j'ai quand même vous montrer ça et Regardez un petit peu. Eh bien, voilà où se trouve en définitive le fameux Anke qui, qui, qui est inscrit donc, euh, dans, dans, dans, la roue, hein, dans la roue. Alors là, vous avez, vous voyez, le verso. Et le Capricorne, voilà, 1670 et ici 18, 90. Juste en face du signe du lion, donc ça me fait un 9 et un 9. Et ici, juste en face, donc du cancer, c'est un 8 à un 8, 16. Vous voyez un petit peu cette relation là où deux signes sont côte à côte comme ça, c'est tout à fait exceptionnel. Vous voyez, une planète Mars pour un signe, disons, son autre signe martien, est de l'autre côté. Euh, euh, Vénus, Vénus, vous voyez, il est... Alors là, tout, tout ce que vous pouvez voir, là c'est Jupiter, Jupiter. Jamais une planète, disons, prend comme ça ses deux petits en même temps. Vous voyez, là, elle a ses deux petits en même temps. Verseau, et, et, et Capricorne. C'est ce qu'on appelle une exception. Et le fait que, que ce soit remarquable, hein, et que quelque part cette, euh, cette, cette mesure, quelque part, euh, doit être absolument, disons, remarquée, c'est que ces deux signes saturniens qui sont collés de façon exceptionnelle, sont en face de deux signes uniques, un qui est lunaire, c'est le capricorne, un qui est solaire, et c'est le lion. Sachant que, alors là on ne va pas rentrer dans les calculs, mes amis, on va pas rentrer dans les calculs, parce que on peut devenir dingue, mais on peut un petit peu comme ça, petit bloc et tout. Incroyable, un océan, un océan. Bien, alors, pouf, et ben, je vous quitte, je vous like et merci à vous hein, que je fais des petits mots, je vous réponds. Moi aussi, je vous aime. Allez, au revoir les amis, au revoir.